Le bureau de l'Académie de médecine expose sa complicité d'empoisonnement en bande organisée. Fausse nouvelle sous forme de libelle prophétique de Christian Cotten, Paris, 22 juillet 2022. Le 19 juillet 2022, l'Académie nationale de médecine a rendu public un communiqué intitulé « Réintégrer les soignants non vaccinés contre la Covid-19 serait une faute ». Extrait. L'opportunité de réintégrer les soignants suspendus pour non-vaccination ayant été évoquée lors des débats à l'Assemblée nationale, l'Académie nationale de médecine tient à rappeler que tout refus de se faire vacciner est incompatible avec le métier de soignant. Ne manquez pas de voir la suite de cette vidéo très interpellante sur Rumble ou Odyssée, 3 minutes 59, lien ci-dessous dans la présentation.